Quand AlterMonde a été créée, euh, David m'a contacté, je suis tout de suite, me suis tout de suite abonnée et je suis restée abonnée parce que je trouve que c'est une excellente revue et je trouve que le, la nouvelle formule est particulièrement remarquable. AlterMonde. AlterMonde. AlterMonde. AlterMonde. AlterMonde. Alter Alter Alter je, je regarde un peu tout ce qui se passe et c'est vrai aussi beaucoup sur internet, mais quand même je suis aussi abonnée à plusieurs revues et je la trouve extrêmement agréable de présentation déjà. Elle est très claire, on l'empoigne, on, on retrouve les mêmes rubriques. Moi qui suis nulle en géographie, je trouve parfait d'avoir la carte en me montrant quelle partie du monde, de quelle partie du monde on parle. Et puis, je trouve qu'elle traite de beaucoup de sujets. Donc, elle est très, il y a non seulement un dossier dans chaque revue, mais il y a aussi beaucoup de sujets autres qui sont traités. Donc, on a une idée très complète, je trouve, de... de ce qui se passe dans le monde.